Insultez-moi, je vous entends pas Je ferai n'importe quoi, jusqu'au trépas Insultez-moi, je vous entends pas Je ferai n'importe quoi, jusqu'au trépas J'ai coupé la sonnerie, je peux plus entendre vos conneries Je vois la vie comme une allégorie tous ces gens qui en ont pleuré on pensait pour rien Je me demande bien ce que sera le lien entre tous les humains Depuis j'entends plus rien, je ne me sens plus bien J'ai perdu mes liens, suis-je encore un humain Je me répète pour la facilité, toute leur faculté c'est de la docilité Si leur conscience était sollicitée, plutôt que des phrases en stock qu'ils ont juste à citer Ils me pensent qu'à danser sur des fascitos, si c'est ça ton but, plutôt que de Je préfère encore rester dans le brouillard, baguette dans le dar, retrouve-moi poulard, Insultez-moi, je vous entends pas, je ferai n'importe quoi Jusqu'au trépas, je vous entends pas, je ferai n'importe quoi Jusqu'au trépas Jetez-moi le tête en bulle J'aimerais finir sans ambule Je suis déjà un peu dans le Déchirer la nuit, je déambule, prothèse en oreille, je proteste des réveils Les prothèses l'éveil, hypothèse puis veille Noyé dans cocktail, coincé dans bouteille, j'ai mis dans poubelle souvenir de la veille Mon cerveau coupé du monde, je suis sourd et presque aveugle J'ai beau découper les mots, y en a dans ma tête qui bugle Ils s'empilent comme des Legos, cherchant à flatter leur ego Ils disent que les humains sont égaux, mais certains plus que d'autres Insultez-moi je vous entends pas, je ferai n'importe quoi Jusqu'au trait pas Insultez-moi hey, hey. oh, oh. Je vous entends pas, je ferai n'importe quoi Jusqu'au trépas pas Pendant enfer j'ai vu l'avenir Satan prépare ne rien dire en restant ivrie, savoure la vie, c'est dans ma bulle que j'ai compris la vérité Dans le rêve, à comment exister, je croyais finir dans les Élysées. Mes intentions ne sont pas déguisées, je dirais que mon regard est aiguisé. J'ai peut-être les pensées mal avisées mais les yeux vers le monde ce n'est pas figé Quand même parfois trop excité, J'étais que que j'ai du mal à viser Parfois rongé par mes obsessions, en contemplation sur les observations Le cerveau sature en rature et fissure, mais je m'assure des futures ruptures Insultez-moi je vous entends pas. Je ferai n'importe quoi. Je vous scotterai pas. Ouais. Insultez-moi. Ouais. Ouais. Je vous entends pas. Je ferai n'importe quoi. Je vous scotterai pas. Je saute le pas, je dans le vide en chute libre Vers les tréfonds j'ai touché le fond et rebondis là C'est dans les livres, qu'on se délivre Ici Blasse sa givre, je m'assagis, Même quand t'es givré c'est pas facile Tu peux agir, mais souvent jugé. Reste figé, croyant être une cible Je saute le pas, je dans le vide en chute libre Vers les tréfonds j'ai touché le fond et rebondis là C'est dans les livres qu'on se délivre Ici Blasse sa givre, je m'assagis, Même quand t'es givré, c'est pas facile Tu peux agir, mais souvent jugé. Reste figé, croyant être une cible I'm allowed, right. I'm